on travaille les fessiers. Troisième exercice de fessiers. Pour cet exercice-là, je suis allongée sur le ventre, ma main gauche quand je commence à travailler sur, ma main, sur mon fessier droit, ma main gauche allongée devant, ma main droite repousse légèrement le sol pour avoir vraiment le bassin décollé de 3 cm au départ. Vraiment un tout petit peu. Je remonte ma jambe tendue, pointe de pied tendue pour la première série et je travaille bien fessier du, d'accord Et tout l'arrière de la jambe plus la pointe de pied, je travaille le jambes. Je fais 10 grands. 1 2 3 Et après 10 petits lats. 1 2 3 4 5 et 10 je tiens. 1. Là, je tiens bien. Je force la contraction vraiment au maximum du fessier du haut. Grâce à ça, je n'ai pas besoin de m'acheter des jeans qui sont reboostés avec du molleton sur les fesses. Je l'ai déjà naturellement grâce à ce exercice. C'est magique. Donc ça, on repose. On s'ouvre deux secondes et on fera cinq séries comme ça. À chaque fois, j'alternerai ma pointe de pied. Une fois, pointe de pied flex. On y va, Marie. -Marie. Hein, toujours, on monte l'exemple. Oh, hein, parce que si déjà de ma vie, j'y arrive pas, comment je peux le faire faire travailler aux autres Donc, les, le pied flex sur la deuxième série et pointe de pied tendue sur la troisième. Pied flex, pointe de pied, pied flex. À chaque fois, j'alterne. Je fais donc cinq séries. Je travaille le bras à chaque fois qu'on travaille d'un groupe musculaire, là particulièrement le fessier, j'en travaille d'autres aussi en même temps, c'est normal. Puis on change de jambe, d'accord Donc je change, hop, je repasse, c'est ma main droite qui est tendue. Ma première série de grands points de pied tendu, et après sur les petits, tic-tic-tic, et je tiens, je souffle, et la deuxième série sera mes pieds flex, parce que quand je suis pied flex, je travaille plus l'arrière donc le mollet. D'accord. Merci.